Alors le projet Techloclinix, c'est un projet qui cherche à associer euh, une vision classique de, des études du droit avec une vision beaucoup plus pratique qui va permettre aux étudiants de euh, travailler avec des praticiens, des avocats, des magistrats et de travailler sur des sujets qui n'ont pas encore été euh, euh, traités par le droit qui n'ont pas été encore euh, pris en charge par le législateur ou par la, la réglementation et dont on sait qu'il va, va falloir les réguler euh, L'idée donc est de proposer aux étudiants d'apprendre le droit d'une manière différente et de se rendre compte de ce que peut être leur valeur ajoutée en tant que juriste dans euh, la régulation de la société. Alors l'UCLI est euh, à l'origine du projet Techloclinics. Euh, en partenariat avec la cour administrative d'appel de Lyon et plus particulièrement Marc Clément qui fait partie de l'équipe pédagogique depuis le début du projet c'est-à-dire depuis six ans maintenant et donc ce partenariat est né d'abord entre ces deux ces deux institutions il s'est ensuite euh, étendu au fil du temps euh, au barreau de Lyon qui était euh, présent à travers certains de ses membres dès le début du projet hein, puisque les avocats sont là pour euh, encadrer euh, nos étudiants euh, le projet s'est ensuite euh, développé dans le cadre euh, d'un programme international, financé au niveau européen, euh, c'est le programme euh, Erasmus Plus Partenariat Stratégique. Donc, dans le cadre de, de ce programme-là, nous sommes euh, désormais un consortium de cinq universités à travers euh, l'Europe, en Italie, en Pologne, aux Pays-Bas et donc en France. Et euh, donc l'UCLI ici joue un rôle de coordinateur dans le cadre du projet européen, c'est donc euh, l'UCLI qui est leader et qui a pu faire profiter ses partenaires de son expérience de trois années nationales avec la cour administrative d'appel de Lyon et avec l'INSA également, école d'ingénieurs à Lyon, pour pouvoir développer ce projet, lui donner cette ampleur internationale qui est très intéressante puisque l'idée était de pouvoir proposer des solutions au niveau européen aux problématiques qui sont traitées dans le cadre des cliniques de la prospective juridique. La motivation initiale de, de l'université euh, a été de, de donner la chance, de donner l'opportunité euh, à ses étudiants de découvrir le droit euh, autrement, de euh, pouvoir euh, expérimenter le plus tôt possible dans leur cadre d'études ce que serait leur vie professionnelle et par ce biais de pouvoir travailler leur orientation. C'est-à-dire que c'est un projet qui a vraiment une visée multiple en réalité. Il y a une visée pédagogique évidente, on est dans un parcours de droit donc il faut faire du droit, mais il y a aussi une visée professionnelle extrêmement prégnante puisqu'il s'agit de travailler son orientation et de se rendre compte de ce qu'on attendra du juriste dans sa vie, dans sa vie future. Alors la particularité de ce projet, c'est d'avoir permis aux étudiants de travailler en dépassant le cadre d'études nationales, c'est-à-dire de pouvoir confronter ce qu'ils ont travaillé du droit national avec ce qu'ont fait les équipes d'étudiants internationaux, de pouvoir ensuite travailler tous ensemble à l'élaboration d'une réglementation européenne, ou plus exactement de propositions bien sûr de réglementation. Européenne, européenne. Ils ont pu présenter ces travaux-là devant des membres de la Commission européenne, ce qui est tout de même une opportunité assez exceptionnelle. Et la dimension internationale leur a aussi permis, et ça n'est pas négligeable, de travailler l'oralité puisqu'ils ont, euh, ont dû travailler en équipe, en anglais, euh, faire des plaidoiries, euh, présenter devant un jury international d'universitaires, de praticiens et de membres de la commission. Donc je pense que c'est un projet qui, euh, qui, dans sa dimension internationale, leur a, leur a permis vraiment de prendre euh, une ampleur d'étudiants euh, bien plus importante qu'on ne le fait dans des études euh, de forme traditionnelle. Alors tout à fait, puisque c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Le projet TECLO euh, s'arrête cette année dans sa dimension euh, internationale à, à cinq universités, puisque le financement européen euh, s'achève, hein, c'est un cycle de, de trois ans classiquement. Mais nous euh, prévoyons de continuer, bien entendu, euh, ce projet qui nous tient à cœur et, et pour lequel les, les étudiants, encore une fois, ont manifesté vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup d'intérêt et de reconnaissance pour l'université. Donc le projet continue, nous avons déjà de, de nouveaux thèmes en tête. Euh, simplement, il prendra certainement d'autres formes, c'est-à-dire qu'on euh, va continuer dans le cadre national, évidemment, et puis on a déjà des pistes de partenariats euh, internationaux euh, à, à mettre en place. Dans la mesure où les, les cliniques juridiques de l'UCLI ont cette caractéristique d'être prospectives, euh, il est évident qu'on va continuer à s'intéresser à des sujets prospectifs. Et donc parmi ces sujets prospectifs, il y, a, il y en a évidemment une foultitude. Nous avons déjà en tête la problématique très actuelle des, du métavers et de tout ce qui s'y passe. Et donc, très vraisemblablement, les, les, les cliniques juridiques prospectives vont continuer sur le terrain des nouvelles technologies parce qu'elles sont susceptibles d'impacter la vie de chacun dans, dans un futur extrêmement proche.